Depuis ce matin, grande agitation sur le pourquoi pas. Les équipements techniques et scientifiques sont sortis de leurs conteneurs. On installe les laboratoires, on sort les instruments de mesure, on s'affaire autour du sous-marin le Rov Victor. Ah, le Rov Victor, c'est vraiment très impressionnant C'est un petit submersible entièrement automatisé et téléopéré depuis la surface. C'est grâce à lui que toutes les manipulations dans les profondeurs vont être rendues possibles. Et là, l'autre monde m'ouvre ses portes. On va inviter les spectateurs à s'installer dans des fauteuils, à mettre un casque sur les oreilles, à fermer les yeux. Ils vont se retrouver dans le noir et ils vont se retrouver immédiatement euh, au milieu de l'océan Atlantique, euh, sur un bateau euh, scientifique euh, pour une plongée euh, au milieu de l'océan pour découvrir la vie extraordinaire de cet environnement. Demain, première plongée, nous descendons dans l'espace. Pendant cette animation 3D, nous allons vous présenter des espèces abyssales aux couleurs et aux formes extraordinaires, pas si loin au final de l'imaginaire et de l'idée qu'on s'en fait. Ce qui est surprenant avec cette plongée abyssale, c'est que passé 200 mètres, il n'y aura plus de lumière. Et nous, on vous propose de plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur dans l'obscurité la plus totale. Donc les espèces abyssales vivent dans des conditions particulières. On peut noter la température qui est très froide, ou encore la pression qui est gigantesque, et la rareté de la nourriture. Les espèces sont adaptées de différentes façons. On peut par exemple citer la mâchoire démesurée du poisson ogre, ou encore la bioluminescence du poulpe avant ventouse, mais aussi les yeux télescopiques du vis en l'air. Venez découvrir toutes ces espèces pendant l'animation Abyss 3D à Océanopolis cet été.